Cariel sans mecha, non. il charge, non. <rire> c'est juste non. Donc ce sera Macaron, ni... Bon, pas ouf Macaron, parce que quête compliquée à réaliser, mais... Le personnage peut faire un peu de magie. Surtout avec les Uran, on peut très vite avoir de la, de la stat. Bon, le problème, c'est qu'il y a Murloc donc on peut pas trop partir sur Big Uran, Big Bisou, etc. Mais... Stratégie, cette fois, on va prendre le mousse, on va manger le rang, et voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. profitez de cette journée euh, game pédagogique. Si vous avez des questions sur le jeu, sur les compos, sur les curves, etc, c'est le but. On va, je reste rarement taverne 2 avec le perso même dans des bonnes tavernes 2 j'ai vraiment envie de vie me projeter en 3 Beignet, bon. gratuit Hop que tout se passe bien Hop. Et on mange démon au murloc. Deux démons, je pense. Taverne 3, il y a des bons démons. C'est pas parce qu'il y a les murlocs dans le lobby qu'on peut pas commencer à jouer un peu de la stat. Il hein. faut pas forcément forcer des trucs qui peuvent battre murloc. De toute façon, il y a pas grand chose qui peut battre murloc dans ce lobby. Il y a pas bête et mecha. Pourquoi j'ai pas posé mon minion Ah, comme ça, au prochain tour, j'ai juste à cliquer sur 5. Sans vendre. Je vous souhaite un bon combat. Oh, wow. Ha! Ha! Ha! Ha! Bon, ça donne quand même envie de hop, mais... Ouais c'est pas dégueu ça C'est clair C'est clair que c'est pas dégueu Bon pipe c'est super fort Ouais hein. ah, pipe c'est fort Voyez on est tour 5 c'est à dire sur le tour où les joueurs adversaires ils vont vendre, acheter, acheter et on a une 5-4, une 2-2. Vous voyez la puissance là de Macaron Lui est taverne 1, nous on est taverne 3 et on gagne le combat. En fait les 3-6 elles étaient pas mal mais faut vraiment avoir le réflexe d'essayer toujours de faire mieux. Toujours de faire mieux, faire mieux. C'est comme ça que vous allez passer les paliers. Parce qu'en fait, si vous jouez de manière... Enfin, toujours comme d'habitude, à un moment, vous allez arriver au palier, on va dire, des 8K. Et là, vous n'allez pas pouvoir le passer parce que vous n'êtes pas habitué à essayer d'améliorer toujours votre gameplay, à essayer d'améliorer un peu votre compo. Euh, bon, main courante, c'est pas ouf. Innisfire, c'est pas ouf. Jouement maléfique, c'est très fort. faut jouer des pirates ou des murlocs. Des pirates ou des murlocs Et ce sera quand même jumeau. Hein. Apprendre ça. Apprendre ça. C'est ça. Parce qu'on j'aime maintenant. Ouais, pas forcément derrière le gars. Hein. Lui il a acheté que maintenant. Hein. Là je vais forcément gagner donc je vais pas j'aime. Donc quoi, ouais, surtout avec Macaron. Macaron c'est un perso qui il va puiser sa puissance sur les premiers tours. Si en fait vous êtes taverne 3 mais vous bloquez des 3-6 ou alors vous achetez les 3-6 sans faire le up, bah en fait c'est un peu dommage, c'est comme si vous alliez jouer Silas quoi. Mais en moins bien. Chaque perso a ses li lignes A, lignes B, lignes C en termes de pattern. Donc essayez quand même d'aller sur les lignes A. C'est quoi sa quête il Déclenche des râles d'agonie Après, il a des démons. <rire> ok. ou pirate Oh là là C'est dur parce que c'est fort ça. Avec ça en plus. Bon, ça marche pas du tout avec la quête quoi. En fait je sais pas à quel point c'est interdit de pas prendre ça. Il est possible que ce soit vraiment interdit de pas prendre ça. Après on va où avec ça Ah, mais c'est trop strong. Ouais, ah, d'accord. Tant pis pour la quête, hein, Ah, c'est beaucoup trop strong. Sans baguer. Bah, je me commit pas dessus, mais en tout cas, en termes de puissance, là... Euh on est que tour 5, avoir un, un setup comme ça, on fait rien chaque tour, on a plus 4, plus 4. C'est une mini massacreuse le gars. Ah c'est trop fort. C'est vraiment trop fort. Après ça veut pas dire qu'on va jouer Uran. Hein. Mais c'est vrai que si on a des cartes Uran, en vrai elles vont bien là avec. Merci et blabla pour le soutien, merci beaucoup, c'est gentil. En fait, j'ai peut-être envie de tripler dans la 6. Je pense qu'on peut faire un big big big big big big big big big big big Le démon Pourquoi le démon Je vais les jouer, non Sur Peggy. Hein. Pourquoi le démon Miss Order Miss Order Pourquoi Pourquoi le démon et pourquoi Miss Order non, le démon, non, parce que Peggy, je peux avoir, je peux jouer euh, l'ardeur avec. C'est pas parce que j'ai ça que je vais jouer Uran. Plus pour son effet Non, c'est mieux Peggy. Parce que Peggy, c'est une carte de semi-construction. C'est la deuxième carte de construction, enfin la troisième carte de construction après euh, l'ardeur. L'ardeur, Tony, Peggy. Le, le démon, il est pas dans cet ordre-là, tu vois. Petit ordre, en effet, mousse après Peggy. Mousse après Peggy. Attendez. Donc hop, bon, mousse. Celui-ci ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. Ok. Ancêtre. Bon, ah ancêtre c'est ok hein. Dommage, hein, c'est mieux de jouer l'ardeur. Mais bon, ça reste une bonne carte. Hein. <rire> on mange ça. On booste ça et ça. acheter mousse après. Ouais, ouais vous avez raison. En fait, j'avais oublié que j'avais pip. Bon, on joue l'ardeur. On joue Bran, parce qu'on peut jouer toujours Murloc, hein. Murloc Bran. On joue les Agamagam. On joue pipe. On joue robuste, On joue la 5-8. En vrai on a une range hyper large. Donc ça c'est hyper intéressant. Et en même temps on a de la tempo. Mais ça c'est grâce à Macaron parce que vous voyez on s'est projeté comme ça dans les tavernes. Tout en ayant de la tempo. Donc on a pu up et tempo. C'est assez rare. Hein. Bon, par contre on n'a pas de quête. Par contre, on n'a pas de quête, mais on l'aura un jour. Ça suffit. Contre lui, ça suffit, mais... Après, il y a Bourbissa qu'on peut acheter. Ça fait deux stacks de quêtes. Là, ça m'embêtait de jouer les Bourbissa, mais... En taverne 5, il y a quand même des trucs qui sont vraiment sais. Le mieux étant quand même l'ardeur, je pense. Le mieux étant quand même l'ardeur... Bon. Sur votre Là, il n'y a rien place. qui nous intéresse. Ah. Il y a ça. C'est un peu bizarre en vrai. Pas nul, hein. Mais c'est un peu bizarre. -y. Ah. On a combien On en a 3, 1, 2, 3, 4. C'est ok. C'est 4, hein, ouais. On va manger les urans. Hein. Ouais. En fait, l'avantage de la quête, c'est qu'on se boardlock pas. Après, je peux. J fais quoi Je peux acheter un truc Je peux roll Pirate, Murloc. Pirate. Tout le monde vous a dans le bon, le tour est pas incroyable, mais on a vu des cartes. Durée de vie sans vieillissement. Donc, c'est important de voir des cartes pour pouvoir gagner. Plus on voit de cartes, plus on, aura plus, plus on aura des meilleures cartes que les adversaires. On a vraiment un joli board, on peut presque up. Surtout qu'on a ça. On mange le pirate, non Je vais finir par le virer, lui. Double Peggy. Sûrement, double Peggy, mais franchement, c'est pas dingo. Peut-être faut se séparer des Peggy. <rire> c'est douloureux, hein. On va roll, je pense. On joue encore Bran, mais pas pour les mêmes raisons. Pas pour jouer. Ok, LM. Donc on peut jouer Bran avec ça. L'ardeur. On peut jouer l'ardeur avec ça, en vrai. L'ardeur doré avec ça. Ça existe aussi. Alors Peggy, l'ardeur doré ombre garde un amalgame. Pour voir. Non il y a Théotard. Ah Théotard c'est pas foufou hein. Il y a ça, ce qu'on veut transférer. C'est pas mal sur la 5-8. Ah Bran. Ah on a dit que Bran c'était cool. On a Pipe. On vire Peggy hein. Je, tout mettre sur... ouais, je pense qu'on va juste mounted. J'achèterais bien Nagamagan. Ah, c'est galère parce qu'il me faut la 5-8. On est à combien là 7 sur 7, Pirate Murloc il y a Bourbissa. Ça sera pas mal avec la 5-8. Bourbissa quand même. Enfin... Euh... Là voilà, je l'ai en vrai. Ouais on va faire ça. Alors, je vais pas prendre le cochon. Je pense pas. Par contre je vais prendre Bourbissa. Comme ça, j'aurai double 5-8 qui sera à 100, 100 Ça, ça me fait gagner, je pense. Ouais, j'aime bien l'idée. En fait, on est à 38, donc il faut vraiment essayer de ne pas se presser. Il faut vraiment essayer d'être réfléchi dans la compo. Là, le, le, le, le pire truc, ce serait d'essayer d'acheter et de forcer des choses. Vous voyez, il faut vraiment y aller crescendo. En vrai, notre board il s'améliore quand même, même sans rien faire. Oh, pas cool ça. C'est 1,7 là qui passe. Bon, en vrai, si on mange Agamagam, à à est-ce est qu'on est sûr d'avoir euh, un autre Agamagam Donc on va virer lui. Toujours, il faut voir les choses en grand. J'aimerais bien tonter ça, après je peux l'acheter en main pour plus tard. Ah je pense c'est censé quand même. Un peu RNG mais si j'arrive à le dorer derrière j'ai gagné. Je pense c'est standard. J'ai pas de c'est un peu le problème Nice Ok Donc euh, là on va le jouer je pense On va commencer à vider un peu Par contre j'aimerais vraiment le faire sur la 5-8 Encore une fois, je suis relou avec ça Mais Et je pense que c'est quand même vraiment strong Ah, bah pff, je sais pas, amalgame en vrai a pas mecha ou alors sur crépitant hein. Ah la 5-8 elle est vraiment incroyable Nice. Je peux virer Bran en vrai. Ou alors je vire un petit loup. Ah Bran c'est cool. Ça c'est ok je pense quand même. Eh hey, j'ai cliqué. perdu une pièce d'or de gagner. Comme je dis toujours, il faut voir les choses en grand. On va faire ça. Je pense vous vous bien. Donc là, on a les deux hirsutes. Ça on va le virer aussi. Ouais on va faire un peu gold d'infini là. Bon, c'est pas évident, elle est très difficile cette game à jouer. Ça se voit je pense. <rire> je pense que ça se voit. Euh ok. Par contre il y a un spot où je fais ça. Ça. Ou alors on considère que lui il est strong et finalement on vire amalgame. Non. Oui en vrai, c'est ça, ça, ça, j'ai pas besoin du bran je crois vu que j'ai mana infini Par contre en vrai, ah si c'est ça, ça, comme ça, ça, ça, ah, merde. ça, ça, Faut ça, à prendre ça, ça, va ça, un pas non Pour éviter voilà une pièce En fait Je sais pas trop s'il faut euh, Faut pas virer la Peggy Et mettre juste le deuxième larder Là j'avoue que je suis pas sûr Ouais je sais pas trop C'est pas évident Peut-être Regarde de la Peggy à la place d'Agem. Agem Ah c'est pas fou Agame. Bah, je pense qu'il faut peut-être virer la et mettre juste le deuxième larder. Après ça fait ça fait des créas faibles quoi. Ouais. Après les Uran, non je dis que des conneries parce que les Uran je vais les tripler normalement au prochain tour. Ah euh, pas lui. Ou alors on triple lui. ouais c'est ok ah, on va le faire hein. let's go hein. on a mana infini on a dit hein. bon on a mana infini si on achète des pirates oh, c'est cool ça bon en attendant ce sera Pas mal, ça. La question, c'est est-ce que je prends le partenaire? Ah, je pense pas. C'est sympa hein Layer suite avec l'ardeur et avec ça oh, C'est un peu une compo champagne hein. <rire> C'est vrai que c'est grave une compo champagne Pourquoi je pose pas héroïne ah, Je pense que je suis devant dans le combat J'ai pas envie de me, board pas envie de me board lock. Continuer sur votre lancée. Ah, je vois ce que vous voulez faire. En fait, la tech, c'est est-ce qu'on achète ça ou alors non C'est un peu lent là, parce qu'en fait, je, je suis en train de me tâter sur les... Ah, par contre, c'est abusé, y'a pas de. Y'a pas de pirate dans ce jeu. What the fuck? Laissez-vous tenter par une tasse de thé. Ha ha La chance est de mon côté! Et puis. Ah, pardon. <rire> je gueule, mais je les vois pas aussi. Celui-ci ne <rire> me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. Ah mais là c'est pas sérieux. Ah, on se lance des pics. Et le minion. Qu'est-ce qui se passe ici oh. ça va faire de bons Je n'ai peur de rien. On va juste faire ça. On va virer la Mantide au prochain tour, je pense. Après, on peut virer. Hein. Est-ce qu'on vire un Larder Ah, oh, c'est bien de faire des pièces. Ouais, oh, on a une autre. Hein. Cette gamme, elle fait mal au crâne. <rire> elle est belle, mais elle fait mal au crâne. Bon sur votre oh, on, est, on est vraiment dans les... On est un peu à la finale, là. On est bientôt en finale, donc je pense que je peux vraiment essayer de mais il donnera tout. Le vire lui hein. Je vois ce que vous voulez faire. Un serviteur de perdu, une pièce d'or de gagné. Mais... Oula <rire> Reste là, mon grand Reste <rire> là Fais pas, mais... Fais pas le fou là Ah j'ai un peu ce qu'on avait là Incroyable Tout le monde vous Faites attention. Il est vraiment relou notre board à battre Franchement il est infâme ah il est très très compliqué à battre. Ça c'est vraiment, je vous dis, ça c'est une plaie absolue. Hein. Ça c'est la carte anti-murloc. Hein. Là on fait que de jouer contre des compos poison et on fait que de leur mettre des 100%. Ça te dérange pas d'avoir que deux Uran avec Ancêtre dorés Bah, y a... en fait, c'est pas une histoire de stack là, vu qu'il y a que des murlocs. On est dans un lobby où il n'y a pas mecha, il n'y a pas bête. Donc, forcément, murloc est la meilleure compo. Donc, tout le monde joue murloc. Vous voyez, murloc, murloc, murloc. Donc, nous, pour gagner, il faut juste qu'on ait de la puissance résilience. Donc, ça sert à rien d'avoir plein de. Après, j'aurais. Ouais, ça sert à rien d'avoir plein de. Après, pourquoi j'ai acheté ça Je... L'Heroï est sûrement très bien. Un serviteur de perdu, une pièce d'or de gagné. Celui-ci ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. Et, et, et celui-ci ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. L'Heroï ou Mounted Ah, L'Heroï. Après je peux jouer Mantis aussi, à hein. place de ça. Après j'ai qu'une qu race. Quoi. Non à la place de lui alors. En fait... En fait j'aurais bien aimé avoir le taunt. Je pense qu'il est invincible mon board. Il y a que des trucs infâmes. Ouais, je suis invincible. Il hein. pourrait même pique 4 gars Non, ça marche pas. 4 gars avec la quête fonctionne pas. La quête, elle dit. En fait, c'est plutôt 4 gars ils disent vos cartes invoque en double. Ça, c'est pas une carte, c'est un effet. Un effet de quête. Bon, la fête, ouais, franchement, elle est champagne, celle-là. Elle est vraiment champagne. Hein. Le lardeur doré, ancêtre doré, ça monte une énorme... Avec Jumeau Maléfique, <rire> cette game, euh, y a... je pense que je suis invincible. À part si je joue contre... Et encore, même un adversaire qui a que des gros pirates, vu qu'en plus, je joue héroïne double mounted. Franchement, enfin, cette compo, elle est juste imbattable, en fait.